Je m'appelle Christina Trapp, je suis la directrice de EAVE qui est basée au Luxembourg depuis 2005. C'est un organisme de formation professionnelle destiné aux producteurs de l'audiovisuel. Avec moi, Janine Tidges, directeur d'études de EAVE. Et aussi producteur chez Sam Qu'est-ce qui se passe pour vous à la Berlinale cette année Pourquoi vous êtes présent ici bah Nous on voit en fait les... Euh... Tous nos partenaires en fait, on travaille comme on est un programme de formation européen. Euh, on est lié avec euh, beaucoup de partenaires qui nous sponsorisent, qui nous cofinancent, etc. Donc là, on est en train de faire nos, nos rendez-vous de business. Voilà. On est particulièrement fiers qu'on est bien représentés aussi dans la sélection officielle du festival parce que les producteurs qui ont suivi notre programme sont très présents. On a cinq films en compétition, neuf dans la section Génération, Forum et Panorama. Donc il y a une forte présence également au Berlinale co Production Market de nos producteurs. Donc aussi pour les soutenir, on est bien sûr là et pour rencontrer les futurs élèves. J'ai découvert qu'il y a un atelier de, de, de, au Luxembourg en mars pour les jeunes producteurs, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est notre... C'est notre vaisseau amiral qui s'appelle le European Producers Workshop, qui est un, un workshop qui voyage en fait. Et chaque année, euh, la première semaine est à Luxembourg, puis en, en été, il y a une semaine ailleurs, et puis en automne encore ailleurs. Donc on prend 50 producteurs qui viennent de l'Europe et même au-delà de l'Europe, qui viennent avec leur projet et lesquels en fait on fait une formation euh, voilà, sur le projet à travers les producteurs sur toute l'année. Voilà. Ces ateliers sont ouverts pour tout le monde C'est pour les producteurs. Ils sont, en fait, il, y a une, voilà, il y a une deadline euh, qui est toujours aux alentours de fin septembre, je crois, euh, et donc euh, les voilà, gens doivent faire leur, euh, leur application, comment on dit ça leur, leur, euh... Euh, leur application, je sais pas, leur, <rire> euh, voilà, leur candidature. Et donc euh, on en choisit, à partir de voilà, ces nombreuses candidatures, on en choisit ça. Par contre, pendant qu on est au Luxembourg, il y a des sessions plénières, on appelle ça, donc des sessions sur tous les aspects de la coproduction, comme le pitching, le scénario, le développement, la finance, qui sont ouverts aux professionnels locaux, c'est-à-dire que tous les professionnels luxembourgeois sont invités et bienvenus à participer à ces sessions. Et vous avez euh, peut-être prévu de faire des activités aussi en Lorraine, en Wallonie, ou en ça, donc, dans le futur ben, en fait, cet espace, c'est de nous en Vala où les gens, en fait là on est parce qu'on est soutenu par le fonds euh de soutien au Luxembourg, qui nous finance, qui est un de nos, euh, nos partenaires, euh, qui, qui finance euh, à principaux d'ailleurs, avec la communauté européenne, donc c'est pour ça qu'on a un workshop euh, par an au Luxembourg, et après on va là où les gens nous invitent en fait, donc là cette année on va aller en Croatie, pour le deuxième workshop, pour le troisième on sera à Amsterdam, l'année prochaine on sera à Vienne, et où on sera en été d'ailleurs, ah oui en Finlande, donc voilà, on, on voyage là où les gens nous accueillent en fait, donc, euh, donc voilà, donc pourquoi pas, et pour ça il faudra que, voilà. Oui. En contact avec nous. On a fait aussi deux ateliers de courte durée de 4 jours qui ont lieu au Luxembourg. Mm -hmm. C'est le Film Finance Forum qui a lieu du 19 au 22 avril cette année. Donc C'est vraiment un, une mise au point sur le financement des films en Europe pendant 4 jours. Ça a lieu à luxembourg ville Et on fait un, un format similaire sur le marketing en décembre. C'est 4 jours sur comment marketer ces films, comment positionner ces films. Vraiment sous une forme interactive pendant 4 jours avec des experts vraiment qui sont euh, très connus euh, dans ce domaine. Ah, et les inscriptions sont encore ouvertes Pour, euh... pour le film Find Form c'est encore ouvert jusqu'au 2 mars et pour le film Marketing Workshop c'est ouvert jusqu'en octobre parce que ça a lieu en, en décembre. Merci beaucoup Merci, Merci.